Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer la réalisation d'un marque-page original. Alors comme support, je vais utiliser le fond d'un paquet de chocolat et euh, comme peinture je vais utiliser de la peinture acrylique de chez Action. Alors la grande majorité du matériel utilisé pour ce marque-page viendra de chez Action. Donc je vais utiliser des brosses plates je vais utiliser par contre une palette, c'est-à-dire un, un plateau que je vais couvrir avec du papier aluminium, des pinceaux bon marché, par contre ça, ça ne vient pas de chez Action, mais les autres viennent de chez Colorot. Donc euh, si vous n'avez pas des pinceaux comme ça, utilisez des pinceaux écoliers. Alors pour décorer le fond, je vais utiliser du papier imprimé style vintage de ce bloc de feuilles que j'ai acheté au Lidl, je pense, si je me rappelle bien, ou alors chez Action, je ne sais pas, c'est un des deux en tout cas. Alors, j'avais déjà enduit mon fond avec de la peinture blanche du gesso, plus particulièrement de chez Action. Je vais ensuite faire du remplissage grâce à quelques bouchons de récup que je vais utiliser comme des tampons. Ainsi je vais dynamiser ce fond avec différentes couleurs donc je, vais, je ne vais pas me préoccuper euh, pour, de, pour avoir des motifs bien cernés car je vais y passer par dessus avec une autre couleur avec euh, de la peinture blanche et jaune et ce que, que j'ai oublié de vous dire concernant la peinture acrylique de chez Action en tout cas pour cette peinture-ci c'est que c'est une peinture semi-opaque c'est-à-dire légèrement transparente qui sera plus, plus appropriée pour faire des glacis et non pas pour faire des empattements de peinture ou pour des effets de matière donc ce n'est pas une peinture couvrante euh, donc ne vous attendez pas à faire quelque chose d'extraordinaire avec cette peinture et puis euh, on peut comprendre que vu le prix voilà on peut pas s'attendre euh, à des miracles mais bon on peut toujours commencer avec cette peinture pour s'entraîner et puis après on passe à une peinture de de, de meilleure qualité Alors pour ce marque-page, j'ai choisi un papier à motif pendule vintage, style vintage. Donc euh, j'ai déjà découpé la largeur appropriée hein, qui conviendrait euh, à mon fond. Euh, j'ai utilisé euh, le cutter et puis euh, tout de suite j'ai décidé de, de terminer euh, la découpe à la main, c'est-à-dire faire du déchiré parce que je trouve que la matière... Euh, euh, est beaucoup plus intéressante que si on a une découpe très très lisse et très nette je trouve quand même qu'il faut laisser un peu de matière Alors, comme vous voyez, j'ai utilisé mes doigts pour euh, un petit peu camoufler hein, ce contraste entre le papier euh, imprimé et le fond. Et en même temps, pour donner ce côté un petit peu vaporeux. Mais euh, voilà, pour donner quand même ce, ce petit côté aussi euh, euh, nuageux, euh, rêveur, euh, etc. C'est des pendules qui sont suspendues. Et, euh, et bon, si on ajoute un petit côté... Euh, comme ça, euh, qui, qui fait allusion au brouillard, pourquoi pas. Et donc j'ai ajouté euh, quelques bouts de motifs, quelques clés, quelques petits bouts de, de pendule pour un petit peu casser cette monotonie. Et, et pour faire aussi des effets de rappel de motifs et aussi entre guillemets de couleurs. Alors pour embellir de, davantage mon marque-page, je vais ajouter des tourbillons en carton acheter de chez action donc je vais prendre quelques-uns je vais les laisser euh, tels qu'ils sont je vais pas les peindre je vais les coller par dessus pour euh, un petit peu euh, euh, ajouter un peu de dynamisme à, à mon fond euh, et puis euh, un peu, un léger bas-relief mais euh, avant de coller mes embellissements mes tourbillons je vais quand même euh, utiliser quelques feutres d'une couleur qui se rapproche à la couleur euh, du, du papier cartonné, le papier euh, avec les pendules, et je vais essayer un petit peu de créer une sorte d'ombre euh, portée, portée pardon et en même temps pour euh, créer une sorte de transition entre les deux couleurs, c'est-à-dire la couleur du fond et la couleur du papier, pour dissoudre les deux couleurs en même temps. Euh, la couleur déjà du feutre et la couleur du fond et en même temps pour créer un pour ajouter une petite touche de, de, de ce côté vintage et en même temps pour donner un peu de contraste à l'ensemble Voilà ce qu'il en est concernant la réalisation de ce marque original. Euh, N'oubliez pas d'aimer la vidéo si cela vous a plu. Et euh, en même temps, ça me permet, euh, ça, ça m'encourage et, et c'est aussi votre façon de soutenir ma chaîne. Et je vous en remercie d'avance et de tout cœur. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.